Salut tout le monde, alors ce soir, euh, une fois n'est pas coutume, je monte ma tête pour vous parler du dernier jeu que je viens de réaliser à l'appel du youtubeur Nico, vous connaissez certainement qui réalise des jeux sur sa chaîne et qui est très à l'aise devant la caméra et aussi euh, euh, super bon techniquement puisqu'il fait des jeux qui, qui tiennent vraiment la route il a appelé sur les réseaux sociaux euh, parmi ses abonnés, les développeurs éventuellement qui voudraient lui envoyer leur création donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai profité pour faire ce jeu qui concrétise tous les tutos qu'il y a sur la chaîne euh, voilà, j'avais ça en tête de, de, de, de montrer tout ce qu'on peut faire avec les tutos, si on assimile bien tout ce qu'on a appris sur la chaîne. Et euh, donc, je fais d'une pierre deux coups, je réponds à Nico, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité sur la chaîne. Et puis, euh, je montre un petit peu tout ce qu'on peut faire à, avec tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Alors depuis, euh, je, mettrai, je mettrai la vidéo de, de Nico dans la description, le lien. Et depuis que je l'ai envoyé, j'ai fait quand même quelques mises à jour euh, sur, la, sur la, la, les animations, notamment. Bah, je vais vous montrer tout ça. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à vos jeux. Et le premier jeu que nous allons tester s'appelle Breaking Bad The Walking Dead. Je me suis fixé la contrainte de mélanger les deux ambiances des deux séries, à savoir Breaking Bad et The Walking Dead. Ça tombe bien, c'est deux séries que j'adore. C'est moi, c'est mon pull. Alors par contre, j'ai les yeux blancs. Donc Water White et un zombie, c'est parti, on va jouer. Hein. Ok, donc j'ai 100 de vie et j'ai 10 mètres. <rire> c'est quoi cette gueule I am the danger. Ok, la batterie est morte. Je vais devoir en trouver une autre pour me sortir d'ici. Ah donc là on a carrément un lien avec la série. Ok il va falloir donc courir et chercher une batterie, c'est ça Bon on va se barrer et je vais essayer de trouver une batterie de voiture. Parce que je suis en panne. Il va falloir récupérer une clé. Apparemment dans une fosse. Regardez là. Ah la passerelle. Oh là Je suis tombé. Je vais me faire attaquer par des. par des zombies La clé est là. Ouais, c'est bon, j'ai ramassé la clé. Ah oui, par là Oui Oh Il y a beaucoup d'action. Donc vu que j'ai la clé, je vais pouvoir ouvrir la porte. C'est quoi ce truc c'est dégueulasse. Eux, pour ramasser... Pour ramasser quoi Le cadavre Un flingue Ah, oh, c'est énorme Ok, donc je fais quoi maintenant Ok, je viens de tuer un zombie, les gars. Ah, on peut sprint C'est Sonic X. Voilà, je vais pas plus loin sur la vidéo de Nico. Je vous invite à aller la voir sur sa chaîne pour voir la suite et surtout pour voir les autres jeux qui sont tous très bien. Euh, voici le niveau dans Unity, à quoi ça ressemble. Donc il y a une petite zone ici, puis finalement après j'en ai fait une beaucoup plus grande parce que j'ai eu plus d'ambition et j'ai continué le jeu au lieu de m'arrêter. Euh, ce que j'ai changé depuis que je lui ai envoyé, simplement les animations au niveau du tir. Euh, j'ai rajouté un effet de feu lorsqu'il y a un coup de feu, une animation du bras lorsque je tire. Et puis surtout les zombies ne disparaissent pas bêtement lorsque je tire dessus, maintenant ils s'effondrent. Ils s'effondrent complètement, donc c'est beaucoup plus jouissif. Euh, pour jouer à tout ça et j'ai j'améliore aussi quelques messages qui s'affichaient ça et là pour, pour bien expliquer aux joueurs là où il faut aller. Donc je vous montre ça tout de suite en jeu. Donc voilà, pas de gros changements, des petits changements, mais qui visuellement donnent quand même plus envie de jouer euh, au jeu. Donc je le mets en téléchargement euh, libre en dessous, c'est un lien GameJolt, donc c'est euh, libre évidemment. Et ce que j'aimerais, c'est avoir vos retours sur, euh, sur le jeu pour ceux qui vont l'essayer. Et pour ceux qui le finiront, il y a une fonction cachée à la fin du jeu qui se débloque une fois qu'on a fini le jeu, qui dure une quinzaine de minutes, un hein, pas plus et qui, euh, qui permet de visiter le niveau un petit peu autrement, donc euh, c'est ça s'active avec la touche V, enfin tout ça est indiqué à l'écran lorsqu'on termine le jeu. Donc pour ceux qui y arrivent, je les laisse découvrir pour ceux qui finiront le jeu, et puis pour les autres, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis euh, à très bientôt pour euh, bah, sans doute le même type de, de contenu, les tutos, et puis de temps en temps un jeu un peu plus complet comme ça, parce que ça m'a bien amusé de le faire. Voilà, à bientôt, merci beaucoup.